Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zena. et voici les prévisions des, du Capricorne pour la semaine du 16 au 22 mars 2020. Lundi, Mercure entre en poisson dans votre troisième maison durant le passage de Mercure dans cette maison où il va rester jusqu'au... 11 avril, vous serez plus communicatif et votre curiosité serait plutôt instinctive. Vous aurez un esprit vif et vos déplacements pourraient devenir, devenir plus fréquents. Votre curiosité serait orientée vers l'apprentissage de nouvelles connaissances, des nouveaux talents et des nouveaux moyens de faire les choses. Les métiers commerciaux L'achat et les ventes seront les plus favorisés comme activité euh, durant ce passage. Cette semaine, Mars sera étroitement conjoint à Jupiter dans votre signe, et les deux planètes feront des trigones avec Vénus qui est dans votre cinquième maison dans euh, le taureau. Donc, l'expansion sera conjointe à l'exécution et augmentera les opportunités relatives à la créativité, aux loisirs, aux plaisirs et aux projets lucratifs aussi. En plus, Vénus vient d'être conjointe à Uranus dans cette cinquième maison dans le taureau, donc les opportunités, euh, des opportunités inattendues et imprévues pourrait se présenter que ce soit au niveau de la créativité ou bien au niveau des projets lucratifs. Vous voudriez avoir aussi du plaisir sans vous sentir coupable. Vous voudriez séduire et être séduit. Saisissez toutes les opportunités qui pourraient se présenter durant euh, surtout durant cette semaine. C'est une période, c'est une semaine à ne pas rater. Vendredi, le soleil entre dans votre quatrième maison et va y rester jusqu'au jusqu 19 avril. Pardon. Durant euh, cette période du passage du soleil dans cette maison, ce sera votre foyer ou le secteur familial qui serait favorisé. Vous serez plus attentif à ce, que, à ce qui se passe dans votre foyer et avec les enfants ou dans votre relation de couple. Avec le conjoint, vous pourriez remettre en question comment vous exécutez votre rôle comme conjoint ou comme parent et il serait très important pour vous que l'on puisse compter sur vous. Le domaine immobilier au niveau professionnel sera très favorisé durant ce passage du soleil dans cette quatrième maison et qui va, euh, qui va rester jusqu'au 19 avril comme j'ai mentionné tantôt. Le 21 mars, soit samedi en PM, et donc le 22 mars pour l'Europe, euh, Saturne quitte votre signe pour entrer dans votre deuxième maison, dans le verso, et c'est l'événement que nous tous attendons, surtout vous. Vous avez eu beaucoup de, de difficultés durant le passage de Saturne dans votre maison, mais maintenant, vous allez être libéré pour quelques mois. Il va retourner, mais il va sortir de votre signe par la suite euh, de, en décembre pour entrer définitivement dans le verso. Je vais, euh, je vais parler du déplacement de Saturne dans le verso dans les prévisions de la semaine prochaine. En attendant, je vous invite à consulter les prévisions annuelles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 et feront plus tard durant cette semaine des trigones avec Vénus dans votre cinquième maison. Votre leadership et votre charisme feront de vous un exemple à suivre et un modèle à imiter. Tout le monde veut vous voir et vous consulter, et un beau magnétisme personnel vous habite. Quelle belle vitalité et quelle belle énergie vous rend le centre de gravité Cédulez vos rencontres et vos négociations et discussions durant cette période. C'est une période qui vous appartient, cher Capricorne. Jeudi et vendredi pour le Québec. Et jeudi, vendredi et samedi AM pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau, votre deuxième maison. Vous avez la confiance en soi et l'efficacité ainsi que la détermination pour lancer vos projets ou les activités de groupe. Vous pouvez montrer l'exemple en encourageant le renforcement de l'esprit d'équipe et la réalisation d'objectifs communs. Vous pourriez faire des revenus supplémentaires aussi si vous travaillez dans le domaine de vente. Vous pourriez aussi avoir des dépenses nécessaires à faire. Samedi, dimanche et lundi pour le Québec, et samedi, PM, dimanche et lundi pour l'Europe, la Lune sera dans les poissons, votre troisième maison. Jupiter et Mars sont toujours conjoints dans votre signe, et les deux font un trigone maintenant avec Vénus dans votre cinquième maison. Et quelles belles énergies vous rend intellectuellement dominant. Dans le sens, vous avez, vos habilités intellectuelles dominent les discussions et les réunions. Vous trouverez des solutions à n'importe quel problème et cela sera très apprécié. Même dans les réunions d'amis ou de famille, les autres seront attirés par la manière dont vous expliquez vos pensées et, euh, et par vos pensées en général. Une très belle Fin de semaine à en profiter. Donc en général, une semaine qui, est, qui est pas mal productive, pas mal euh, chanceuse. Euh, je vois aucun, euh, aucun jour qui pourrait être mal chanceux et qui pourrait, ou qui pourrait euh, vous apporter de la peine ou quelque chose. Donc c'est une semaine à en profiter au maximum. La seule chose qui m'inquiète, et ce n'est pas juste pour vous, c'est pour tous les signes, je répète ça pour tous les signes, c'est euh, la conjonction entre euh, Mars et Pluton dans votre signe. Peut-être que vous vous seriez plus concerné par cette conjonction, parce, parce qu'elle est dans votre signe. Euh, c'est juste que j'aimerais que vous fassiez euh, attention et que vous soyez très prudent. Dans vos déplacements, en conduisant votre, voie, votre voiture ou euh, en, en opérant une machine lourde ou bien avec le feu, avec les couteaux, euh, cette conjonction euh, pourrait causer des accidents et de la violence. Elle influence la lutte de pouvoir entre les autorités. Donc au niveau individuel, euh, soyons prudents, prudents s'il vous plaît, très prudents. Pour vous euh, dans vos déplacements dans vos activités physiques en général et ça c'est durant euh, cette semaine et aussi durant la semaine prochaine euh, c'est tout ce que j'ai pour vous cher capricorne je vous demande votre soutien de la chaîne aimez commenter et surtout partagez s'il vous plaît je vous remercie à l'avance je vous aime beaucoup à la prochaine